Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment renommer une colonne dans une requête SQL, dans les résultats d'une requête SQL avec euh, alias. Donc on va faire un exemple, on va se connecter à la base de données, donc j'ai un utilisateur qui s'appelle USR ma banque. on rentre son mot de passe, voilà, donc on va regarder les bases de données auxquelles j'ai accès, accès, donc data basis. voilà et on va utiliser donc la base ma banque. Voilà, on va regarder les tables qui sont dans la base ma banque. Donc on va examiner une table hein, pour notre exemple. On va par exemple regarder ce qu'il y a dans une table qui s'appelle mouvement. Donc dans la table mouvement, voilà. Donc je peux euh, voilà le contenu euh, de ma table mouvement. Alors on va par exemple extraire Différentes informations, par exemple le montant et date MVT. Voilà. Alors là, ce qui peut être intéressant au niveau de donc alias, c'est dire Ouais, mais moi dans mon résultat, j'ai quelque chose qui s'appelle date underscore MVT, j'ai envie que ça se nomme autrement, donc c'est là qu'on va utiliser un alias. Donc je vais me mettre derrière le champ que je cherche à, à renommer et je vais rajouter as, par exemple, euh, la date ou date ou la date alias la date donc là comme il y a un espace je mets des guillemets et donc il m'explique voilà donc là j'ai renommé vous voyez dans euh, la colonne alors ça ça marche pour d'autres choses on peut faire un deuxième petit exemple par exemple si j'ai envie euh, d'avoir la somme de tous les montants donc, donc from mouvement donc la somme de tous les montants donc la somme de tout ce qui est ici je vais faire ça comme ça et là, bah, ma colonne, elle se nomme comment bah, Elle se nomme euh, l'opération qui a servi à, à faire le calcul. Donc ça, ça peut être intéressant de dire, bah non, moi, je vais renommer ça, par exemple, en mettant un total. Donc voilà, donc on a bien réussi à renommer euh, notre colonne, qui s'appelait date MVT, on l'appelait euh, la date, avec le as qui permet d'introduire l'alias du nom de la, de la colonne. Et là, on a donc obtenu un résultat similaire, sur une formule et euh, une agrégation donc qui a permis de calculer la somme et on l'a renommée pour avoir un, une sortie avec un résultat plus euh, cohérent. Donc euh, bah, on a rempli nos objectifs, donc euh, bah, sur ce, euh, je vais vous remercier euh, pour votre attention euh, et vous dire à bientôt. Au revoir.